À la confluence du Rhône et de la Saône, au cœur de la métropole de Lyon, l'UCLI apporte des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux d'un monde en mutation. Transformation numérique, compétences du futur, éthique et recherche de sens, solidarité, interreligieux et interculturel. Aujourd'hui, nous lançons une grande campagne de levée de fonds. Notre objectif est de collecter 6 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour financer 19 projets innovants. À la confluence des savoirs, nous voulons réaffirmer la place de l'humain au cœur des métiers de demain, en lançant des formations innovantes qui croisent disciplines scientifiques et humanités, en cultivant un modèle pédagogique unique qui développe les soft skills de nos étudiants, en accompagnant les plus vulnérables pour une société plus solidaire. À la confluence du monde économique, culturel et universitaire, nous voulons devenir lieu d'enrichissement mutuel. En déployant deux pôles d'excellence en éthique et interculturalité. En mettant nos expertises au service des entreprises. En diffusant nos ressources à l'international. En prenant part à cette campagne, vous soutenez l'innovation universitaire au service d'un monde en quête de repères humanistes solides. Entreprises, donateurs, diplômés, amis de l'UCLI, rejoignez le réseau des partenaires. Ensemble, osons la confluence Rendez-vous sur www.ozonlaconfluence.fr